Dans la direction Kranolimansky, les tirs d'artillerie du district militaire central ont infligé une défaite aux unités des 80e et 95e brigades d'assaut aérien des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Sherbonne et Yadibrova de la République Populaire de Luhansk et de Serebrianka de la République Populaire de Donetsk. Plus de 30 militaires ukrainiens, 5 véhicules de combat blindés, un système d'artillerie M777 et deux radars de contre-batterie en TPQ-37 de fabrication américaine ont été détruits. Les opérations offensives des unités du district militaire sud se sont poursuivies en direction de Donetsk. L'aviation de l'armée, les forces de missiles et l'artillerie ont vaincu les unités de la 25e brigade d'assaut aéroportée des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Seversk de la République populaire de Donetsk. Les pertes totales de l'ennemi se sont élevées à 50 militaires ukrainiens, un véhicule blindé de transport de troupes, deux camionnettes, un véhicule de combat grade MLRS et un obusier stabé dans la direction de Zaporozhye, à la suite de tirs d'artillerie et d'opérations actives d'unités du district militaire oriental. Plus de 25 militaires ukrainiens de la 108e Brigade de Défense Territoriale dans les zones des colonies de Prochistovka et Novozelka de la République Populaire de Donetsk. Comme ainsi qu'un obusier automoteur Akatsiya, deux obusiers D20 de et D33 voitures. Dans la direction de Kherson, dans la zone de la colonie d'Antonovka, dans la région de Kherson. L'artillerie des forces aéroportées a détruit un radar de contrebatterie en TPQ-50 de fabrication américaine. L'aviation opérationnelle et tactique, les troupes de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont frappé le poste de commandement de la 57e Brigade Mécanisée distincte des forces armées ukrainiennes et l'entrepôt de roquettes et d'armes d'artillerie dans le zone des colonies d'Artmovsk et de Novokrinka de la République Populaire de Donetsk. De plus, les 64e subdivisions d'artillerie ont été vaincues aux positions de tir, à la main-d'œuvre et à l'équipement militaire dans 102 districts. L'aviation des forces aérospatiales russes dans la zone de la colonie de Peskiradkovski, dans la région de Kharkiv, a détruit un système de tir automoteur du système de missiles anti-aériens ukrainien Butem-1. Dix véhicules aériens sans pilotes ukrainiens ont été abattus au moyen de la défense aérienne dans les zones des colonies de novo Zolotarovka de la République populaire de Lugansk, Nikolskoï de la République populaire de Donetsk, Chubarovka, Ternovatoe, Mikhailovka de la région de Zaporozhye, Krinki, Vasilivka, Novaya et kilas Grigorovka de la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 376 avions, 203 hélicoptères, 2944 véhicules aériens sans pilote, 402 systèmes de missiles antiaériens, 7614 chars et autres véhicules blindés de combat, 988 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3.898 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8.159 unités de véhicules militaires spéciaux.